Bon, ok. On est parti okay. <rire> ok. Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Anaïs. Donc Anaïs, en fait, c'est une ancienne élève à moi qui vient il y a quelques semaines à peine d'avoir du coup le permis de conduire. Donc ce qu'on va faire, c'est que euh, Anaïs, on va... Je vais te poser des questions, d'accord Des questions dont tu as forcément les réponses, c'est juste oui. qu'elle en fait, elle a choisi du coup de suivre la conduite accompagnée et en gros elle va vous donner des conseils, elle va essayer de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, si elle a pris des bonnes des mauvaises habitudes, combien elle a fait d'heures de conduite. Alors Anaïs, pour commencer, euh, est-ce que tu peux me dire pourquoi, euh, pourquoi avoir fait en fait la conduite accompagnée euh, c'est surtout mes parents qui ont choisi parce que pour eux on a comme ça on roulait plus okay. on pouvait voir les alias de tous les jours comme euh, des obstacles on les voyait plus que par exemple les la conduite euh, banale ouais. euh, du coup voilà c'est surtout pour ça, comme okay. ça donc avoir plus d'expérience hein. euh, être peut-être plus sûr aussi le jour de l'examen oui. Oui. Oui, oui, aussi sûr. Oui, aussi Ok. Euh, tu avais commencé à quel âge la conduite accompagnée euh, Il me semble à 15 ans, 15-16 ans. D'accord. Ouais. Donc à 16 ans, et du coup, tu as roulé combien de temps euh, J'ai roulé 2 ans. 2 ans en conduite oui. accompagnée D'accord. Donc tu as passé le permis C'était après à 17 ans, 17 ans et demi ou 18 ans euh... Une semaine avant mes 18 ans. Ok. Coup... Donc ça tombait pile poil. Oui, parfait. C'est vrai que tu faisais 18 ans mais il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, oui. Le 19 août. Donc toi, il te fallait le permis surtout avant septembre, histoire que tu puisses oui. aller en cours, si je me rappelle oui, bien. Oui, et puis c'est plus facile pour permis. trouver un travail aussi. Oui, carrément. On va reprendre juste au tout début en fait. Alors là, tu as expliqué oui. pourquoi la conduite accompagnée. Euh, au niveau du code. Le code, est-ce que tu l'as eu du premier coup euh, Oui, du premier coup. Ouais. Oui, oui. D'accord. Et combien de temps t'as passé en fait, on va dire en salle de code ou à la maison à travailler sur Internet tout ça euh, le... Il me semble 2-3 mois parce qu'après j'avais euh, mon père qui me boostait ah. et euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé hein, parce que le code c'est démotivant. <rire> c'est démotivant. Mais après une fois qu'on l'a, euh, et d'un côté je voulais vite l'avoir comme ça après c'est fait ouais. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour vite l'avoir 2-3 ouais. mois ça reste quand même assez court, je pense que dans les commentaires tu verras Il y a des gens qui vont te dire moi ça fait euh, 8 mois, 1 an que je suis carrément en salle de code oui. Et euh, du coup j'abandonne assez vite, c'est normal euh, Tu l'as eu du premier coup oui. oui Oui je oui. sais plus si je t'ai posé quoi, la question la 35 mais ça suffit 35, ben c'est oui. pas grave, tu dis que t'as fait 40 comme ça oui. les gens <rire> ça. ils ont pas besoin de savoir Ok, donc 3, 3 mois à peu près dans la salle de code oui. et réussi du premier coup. L'examen du code, tu trouvé compliqué ou ça va ben, Le souci, c'est qu'il euh, y a beaucoup de stress hum. et euh, du coup, euh, et puis on stresse tellement qu'on ne voit pas le temps passer, et du coup, c'est plus dur. Ouais. Ouais. Donc, tu penses que tu étais bien préparé et que du coup, avec du stress, tu as perdu tes moyens, mais tu as quand même oui, réussi Oui, voilà. Bon. Donc, bonne préparation, ça marche. Par rapport à la conduite, donc c'est marrant, je me suis fait toute la liste <rire> des questions pour être sûr de rien oublier. Combien t'as fait d'heures de conduite avec l'auto-école avant de partir en conduite accompagnée J'en ai fait 20. de base c'était plus à été estimation, j'ai été évalué à 30. OK, 32. 30 et t'en as fait 20 Mais j'en ai fait 20 parce qu'on s'améliore au fur et à mesure, oui, quoi après, oui. ça dépend des personnes. Ouais, après je me rappelle plus, c'était parce que t'as conduit il y a deux ans, mais peut-être aussi que avais conduit souvent. Et le fait de conduire mmh. souvent fait qu'en fait on progresse beaucoup plus oui, vite. Voilà. Donc l'évaluation en fait qui va nous dire, voilà, je, je suis par exemple estimé à 30 heures de conduite, c'est pas forcément ce qu'on fait au final. Ça peut être moins, ça peut être plus aussi parfois. Donc là t'es parti à pile poil 20 heures de conduite. Oui, voilà. Oui. Donc le minimum. Ok. Tu conduisais souvent avec nous Je ne vous rappelle plus. Euh, ben on a essayé de vite enchaîner pour que euh, ça soit vite fini et que <rire> je puisse vite aller ouais, en conduite accompagnée. Oui, chez nous, on essaye d'aller oui. <rire> assez vite, mais pour oui. que ça soit mieux en fait. Oui. Ok, donc 20h pile-poil pour aller en conduite accompagnée. Pendant la formation avec nous, euh, sur quoi tu as le plus bloqué Parce qu'en fait, il y a plusieurs compétences de formation, on en discute souvent sur la chaîne. Sur quoi tu as vraiment eu le plus de mal euh... C'était en ville, faire attention à tous les détails, vraiment tout, il y avait, mmh. en ville il y a beaucoup d'éléments à mémoriser, enfin, ouais. c'était surtout la ville que c'était compliqué. La ville, la ouais. ville, la ville, ouais, ouais, beaucoup d'indices à chercher, les ouais. yeux, le regard, après toi avais déjà le scooter, ouais, donc le, le scooter, peut-être déjà t'avais appris en fait à vachement bouger les yeux et ouais. peut-être que ça t'a aussi aidé. À... Ça m'a aidé, mais après, euh, toutes les vitesses et tout, enfin, il faut penser à tout en ville, ouais. c'est... D'où la conduite commentée. Oui. Et est-ce que tu aurais un meilleur souvenir Euh. Ben le meilleur souvenir, c'est quand on peut enfin en conduire tout seul. Quand on te dit. Ah ouais, ça, ça est. y est. Là, ça y est, c'est vraiment le meilleur. Quand il y a papa ou maman qui vient dans la voiture. Hein. Ouais, c'est pas stressant, est. ça, le rendez-vous préalable Ah si, si, si. si, si, si. <rire> oui, Souvent, j'ai des élèves, en fait, je te dis ça parce que. Ils viennent à la dernière heure, alors les parents ils sont très contents, mais en fait les enfants ils roulent moins bien. Et oui. nous en tant que moniteur on se dit putain mais c'est pas vrai, tu peux pas conduire comme ça alors que ça fait 20-25 heures qu'on te bouscule. Parce que justement on perd ses moyens, on veut tellement bien faire que oui. des fois c'est un peu cata mais souvent après on se rend compte que c'était que du stress. Donc ça c'est le meilleur souvenir et le pire du coup. Le pire c'était pendant la conduite accompagnée, Ah parce que ça a été compliqué pour qu'il me fasse confiance Oui. et puis le papa derrière il n'était pas très aimable et puis euh, il stressait plus que moi du coup il me remettait le stress et le stress c'est vraiment le pire, c'est là qu'on n'importe quoi Carrément, et je me rappelle justement, on en parlait un peu tout à l'heure, de... pendant le confinement je crois, tu m'avais laissé une question Mmh. où en fait tu me disais comment on fait pour euh, faire une bonne conduite accompagnée et oui. du coup je t'avais répondu donc je mettrai en fait le lien en haut de la vidéo pour que les gens puissent cliquer dessus euh, c'est vrai qu'on en avait parlé oui. et après je sais pas si t'en as tenu compte ou pas pour, euh, pour t'améliorer en conduite oui oui mais ouais. surtout oui ça m'a aidé de regarder bah, les vidéos puis je, je regardais oui. sur internet un peu ouais. pour m'aider bon. c'est vrai que le rapport au début qui est pas facile c'est que l'élève en fait doit faire confiance euh, à sa conduite les parents doivent faire confiance aussi donc aux jeunes souvent je dis les parents c'est souvent les, les parents les accompagnateurs mais ça peut être euh quelqu'un d'autre, et les parents ben, ils ont peur parce que c'est leur oui. voiture, ils ont pas les pédales, et ils se disent mais si jamais il y a quelque chose qui se passe de mauvais, comment je vais faire Donc c'est pas facile au début. Du coup ils nous refilent tout. Ils te remettent tout dessus. Ouais, mais ouais. Les gens stressés deviennent souvent stressants, donc ah, si à ouais, côté on a, tu vois j'en parlais encore hier avec une élève, sa mère en fait sans arrêt, elle est en train de s'accrocher, ah, ouais. en train de... Et ça c'est des signes en fait qui prouvent bien que la personne à côté, elle a et pas qu'ils ont les pédales, mais non. <rire> Ils prennent à la place, c'est vrai que ça arrive. Ça. Et bien justement, c'était ma question d'après, comment ça s'est passé la conduite accompagnée Donc ça, c'était au début ou vraiment pendant toute la conduite accompagnée, tu as eu l'impression qu'on ne te ça faisait pas trop confiance Ça s'est amélioré vers l'affaire, mais euh, j'ai eu des creux et du coup, j'ai mmh. pu faire une heure avec vous pour rattraper. Ah oui, c'est vrai. Heureusement. Heureusement. Mais euh, sinon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais. En fait. Donc c'est vrai qu'au cas où ils ne comprendraient pas, je crois que tu nous avais rappelé en pleine conduite accompagnée pour faire une heure avec nous. Oui, je crois que ta maman était venue aussi pour oui. voir. Et on t'avait reboosté en fait un petit peu oui. et ça t'avait redonné confiance. et oui, Ça, ouais. c'est possible aussi, puisque les gens, quand ils partent en accompagné ou en supervisé, ils pensent qu'on les abandonne. Alors qu'en fait, pas du tout. Quoi. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Des fois, une heure de plus, alors c'est sûr qu'il faut payer l'heure en plus, mais ça peut être quand même oui. <rire> bien de débloquer la situation. Parce qu'il y en a aussi qui se fâchent avec leurs parents, et on les revoit, je dois avoir à peu près un candidat ou deux parents, je le vois en rendez-vous pédagogique, en fait, il n'a pas du tout conduit. Il me dit que oui. oui, mais en fait, non, parce que ça se voit tout de suite. Et en fait, c'est parce qu'ils ont été en conflit avec les parents ou les accompagnateurs, et ils ont préféré abandonner. Alors que c'est dommage, parce que nous, on connaît toutes ces situations-là, on peut les débloquer. Oui, voilà. On est là pour ça. Pour on ne faut pas. pas. hésiter. Oui. Ouais. Les rendez-vous pédagogiques. Donc tu es censé revenir au bout de 6 mois en oui. auto-école justement, hein, prendre la température, faire un premier bilan et revenir un petit peu en vue de passer le permis de conduire. Euh, du coup pour le rendez-vous pédagogique, ben j'avais beaucoup perdu parce avais que beaucoup perdu. du coup il y avait eu les creux où je conduisais pas parce que du coup il y avait eu des conflits. D'accord. Mais du coup on ils m'ont bien remis en route. Il ne faut vraiment pas hésiter à y retourner non. en parler à l'auto-école parce qu'ils aident. Et euh, du coup, ils m'ont remis bien. Ils m'ont enlevé les, euh, les, mauvais, euh, les mauvais gestes que j'avais pu, euh, pu apprendre à, à conduire avec mes parents. Du coup, ça allait mieux. Quoi. Après, je suis ressortie, euh, c'était beaucoup mieux. <rire> ça allait mieux. C'était quoi justement tes mauvaises habitudes Tu t'en rappelles ou pas trop euh, Moi, regarder regardais les rétros. Ah oui. euh, le talon au sol Ça, ça peut paraître des détails, mais euh, c'est vrai ouais. qu'au niveau du, de la tenue des pédales, en fait, la douceur au niveau des commandes, le talon en l'air, c'est horrible euh, Que ce soit pour freiner, mais surtout l'embrayage, quand ça secoue, souvent c'est que ouais. le talon il est, euh, est, pas il est rétro en Donc les rétros, <rire> la tenue de, de l'embrayage peut-être ouais. avec les talons au sol, il y avait autre chose ou pas euh, Il me semble pas, non Non et au deuxième rendez-vous pédagogique, est-ce que justement tu avais corrigé en fait ces mauvaises habitudes ou pas euh, oui. oui, oui, mais après euh, je conduisais pas assez vite, j'en ai attrapé d'autres euh, plus petites. Genre... Entre temps Oui, voilà. où je m'arrêtais euh, inutilement, mais voilà. Enfin... Mauvaise gestion de la lueur peut-être Oui, voilà. Quand on hésite trop, on arrive peut-être des fois vite, on s'arrête pour oui. rien et en fait, euh... ok, C'est bon. ça. Ça a été quand même pour la suite puisque oui. justement on va parler de ton résultat permis. Oui. Euh, quand es revenu donc, je te disais ça sur les rendez-vous pédagogiques juste parce que des fois en fait il y a un truc qui est un peu agaçant pour l'auto-école, c'est qu'au premier rendez-vous pédagogique, par exemple les rétros, on oui. reproche les rétros, le, le manque de contrôle dans les rétros, au premier rendez-vous pédagogique et au deuxième quand ils reviennent ils l'ont toujours pas corrigé. Oui. Et parfois au permis de conduire, ils passent le permis. Mais ils l'ont pas en plus par rapport aux rétro. Ça oui. veut dire que finalement on l'a reproché peut-être une centaine de fois. Ça c'est vraiment dommage. Quoi. Donc quand t'es revenu justement pour faire entre guillemets la préparation permis... Oui. Tu as fait combien d'heures à peu près de conduite avec nous 4. 4 euh, heures. Parce que euh, j'avais pas la voiture en main. Et puis encore une fois l'allure. Les rétros, ça allait nickel. Euh, le talon au sol aussi. Mais c'est l'allure parce que j'avais pris peur d'avoir le stress pendant la conduite accompagnée, ah oui. mais du coup, tout a été réglé et finalement, je l'ai eu mon permis. Quoi. Ok. Parce que c'est vrai que du coup, ben, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, vous pouvez cliquer normalement en haut, je vais mettre un petit lien, <rire> sauf si j'y arrive plus, mais normalement, <rire> ça devrait le faire. Sur les mauvaises habitudes qu'on a, en fait, je crois que c'est les cinq mauvaises habitudes qui ressortent souvent en conduite accompagnée. Et c'est vrai que, euh, ben, par exemple, souvent, il y a l'absence de manœuvre. Vous avez roulé oui. pendant un an ou deux sans jamais manœuvrer puisque les parents, ils ont peur. Donc, il faut faire ça. Euh, les questions au permis, tu les as eues ou pas euh, Non, nous on avait euh, les points donnés. Ah oui, donc toi tu es passé dans cette période là où on t'a attribué trois points directement, oui. donc on ne l'avait pas forcément préparé, euh, il fallait refaire les manœuvres. Après on est dans une petite ville aussi, parce que 4 heures en fait supplémentaires, tu verras que dans les commentaires, je pense que ça dépend aussi là où on apprend à conduire. Oui. Et souvent les gens reviennent, peut-être dites-nous d'ailleurs combien d'heures vous avez fait. Généralement c'est beaucoup plus, 4 heures c'est rien, mais on est aussi dans une petite ville en fait. Hein ça y fiche. Et puis surtout oui. que tu avais corrigé aussi ce que tu me dis sur les erreurs que tu faisais déjà oui, Mais les manœuvres c'est vrai, oui aussi euh, ouais. Heureusement qu'on les a revues, juste là, justement <rire> ce, ce carré en marche arrière ah oui. Je ne savais plus le jour du permis, je l'ai eu quoi ah, Heureusement oui, mais... qu'on l'avait revu quoi Mais justement, par rapport à l'examen du permis de conduire, alors ça me fait rire parce que je viens de me rappeler en fait que euh, toi tu as fait la manœuvre. alors je vais te laisser, euh, c'est toi qui va l'expliquer, moi je parle trop. Comment oui. ça s'est passé ton examen du permis de conduire ben, En soi j'ai tout fait pour ne pas stresser parce que c'est là qu'on fait les erreurs, ouais. mais euh, au moment où il m'a dit de faire la se garer en marche arrière, j'ai complètement stressé parce que c'est celle que je savais le moins. Arrangement en bataille, hein. Oui. je me rappelle entre voilà. des lignes. Oui, heureusement on l'avait vu la veille à mes dernières heures préparatoires, du coup je me souvenais des bases, sauf que j'ai pas regardé la vitre arrière, et du coup j'ai un peu touché les branches, et voilà. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé c'est que tu as fait un rangement en bataille arrière, oui. je crois que tu n'as pas réussi du premier coup donc t'as... Oui, oh, c'est ça, suis... non J'ai pas réussi, je me suis redressé voilà. un peu. Tu réavancé, t'as reculé, mais en fait ce qui se passait c'est que derrière ben, tu avais en fait euh, des buissons oui. qui n'étaient pas coupés. Donc du coup, c'est pas la faute au buisson, c'est qu'elle a reculé en regardant un peu devant. Et là, elle s'est faite un peu tirer les oreilles, ouais, <rire> c'est vrai, ouais, ouais. et je me rappelle qu'en sortant de la place, alors t'as rattrapé tout ça, c'était bon, donc ouais. il t'a fait la réflexion, il t'a dit, je crois où c'est qu'on regarde quand on oui. fait marche arrière, c'est ça Je me suis rattrapée. Voilà, donc ça a été fait ouais. quand même en sécurité, bon, à part ça, mais du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que, dans l'ensemble de ta conduite, tu as été sécuritaire. Oui. Ça veut dire que quand on est revenu au centre d'examen, je crois que je t'avais dit qu'il n'y a pas d'erreur éliminatoire, oui. ça va se jouer en termes de points, et en termes de points, normalement, ça devrait passer. Oui. C'est ça Oui, parce que j'avais fait aucune grosse erreur. Quoi. Voilà, il n'y avait pas d'infraction en fait, au code oui. de la route. En termes de sécurité, bon, mis à part ça, on était vraiment bon. on va dire, dans 90% des cas, donc il n'y avait pas de raison, en fait, que ça ne passe pas en termes de points. Quoi. Euh, ok, par rapport à l'inspecteur en fait, à l'examen lui-même, est-ce que tu l'as trouvé Ça c'est la question des élèves ouais. des fois, est-ce qu'il est gentil, méchant ouais. Est-ce que c'était long cours euh, Je sais pas, t'en as pensé quoi de tout ben, ça Déjà, ça passe vite parce qu'on est tellement concentré ouais. à faire attention à tout que quoi, ça passe très très vite. Après, on est très fatigué à la faire. <rire> Une <rire> demi-heure, mais, long et long mais long et long encore c'était moins cela 20, ce 20 minutes il ouais. me semble. Ouais, ouais. Et euh, ce qui est stressant, c'est que... Euh, L'examinateur il dit tout au dernier moment où on doit aller, mais du coup, euh... enfin, moi je lui posais les questions, mais d'un côté c'est pas bien parce que ça montre qu'on n'est pas forcément autonome. En fait, vous avez mais peur de vous est... tromper dans les directions oui, alors que s'il a autonome, rien, c'est ouais. toujours tout droit oui. ou alors il y a le code de la route. Et qui puis dit... on a l'impression qu'il surveille pas alors que parce qu'il parle. Avec le moniteur, mais en fait, oui, il surveille, il surveille. <rire> C'est vrai que nous, on chatche un peu avec lui pour, euh, oui. pour détendre en fait, l'atmosphère et puis oui. parce qu'on se connaît un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il regarde pas, bien oui. au contraire. Hein. Mais en même temps, tu vois, si moi j'étais inspecteur à côté de toi et que je passais une demi-heure comme ça à te regarder, oui, ça trop serait trop très gênant simple, et ouais. ça serait encore pire en fait. Il hein. y a eu des pièges ou pas au permis euh, Pas vraiment. Tu t'es euh, fait crier dessus non. Menacé de mort Non. Non. <rire> non plus. Non, ils sont gentils, franchement. Après, ça dépend sur qui on t'aime. Oui, oui, oui, oui c'est sûr. Chaque personne est différente, mais le mien, il était super sympa. Voilà. t'as fait ce qu'il fallait, donc il t'a pas mm -hmm. emmerdé, euh, voilà, puisque c'était bon. quoi Oui. D'accord. Euh, et donc, juste, est-ce que, voilà, ça c'est ma dernière question, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils par rapport aux gens en fait, qui apprennent à conduire ou qui veulent partir justement en conduite accompagnée et peut-être qui hésitent ben, surtout se lancer pour le code, se motiver comme ça c'est vite fait et après il n'y a plus que la conduite Le code c'est le plus difficile Et euh, une fois qu'on conduit, évitez de stresser Il y a plein de moyens, il y a le travail sur soi, il y a aussi des moyens médicaux Évitez de stresser parce que c'est là qu'on fait toutes les erreurs Et à chaque fois que l'auto-école nous dit des, les erreurs qu'on fait, essayez de se rattraper, éviter de recommencer quoi c'est comme ça qu'on réussit. C'est vrai que c'est important de le dire parce qu'il y a des élèves, en fait, bah, tu vois, on parlait des rétros avant, mais on leur dit, par exemple, une fois, deux fois, trois fois, mais comme on dit, nous, on va le répéter plusieurs fois parce qu'il y a une utilité derrière. Oui. Sauf qu'un inspecteur, il ne va pas batailler autant. Il va te le dire une fois, peut-être deux s'il est patient, mais tu peux oui. être sûr qu'à la troisième, normalement, tu es éliminé parce qu'il va oui. se dire, vu que tu ne corriges pas ça, c'est que tu n'es pas prêt, t'as pas compris, donc je te laisserai pas passer. Malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. quoi. Oui. Mais bon, donc permis du premier coup Oui, voilà. Oui. Vous pouvez lui dire bravo dans les commentaires parce que finalement, quand je regarde, t'as plus du premier coup. Oui. Une élève exemplaire. Oui. <rire> donc ça oui. fait plaisir. Euh, ok, par rapport à la vidéo, moi j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce que t'as un mot à rajouter, le mot de la fin, Je sais pas. Non, non. juste vraiment pas stresser, être à fond et voilà. Faire le son bon, mieux bon. Ça voilà. paraît bête comme phrase, mais c'est vrai qu'il faut, faut essayer de, de faire de son mieux, quoi que ce soit oui. au code de bonne conduite. Et normalement, si on a travaillé, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Quoi. Rien n'est donné, de toute façon, il faut, ah, se il faut toujours se battre. Que ce oui. soit pour le travail, les études, ouais. en amour, ça ne marche pas comme ça, Après il faut tout. se battre. <rire> bon, du coup, euh, oui, j'avais fait juste une vidéo la dernière fois, en fait, c'était avec Zoé, donc ça remonte un petit peu. Je vais vous mettre là aussi le lien en haut de la vidéo. Donc, merci pour ton témoignage, en fait, merci en conduite à accompagnée. Toi. Et Zoé du coup, euh, bah, si tu regardes cette vidéo, merci à toi pour la précédente vidéo vidéo qu'on avait faite en fait sur la conduite supervisée. Donc on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo et pourquoi pas nous aussi Anaïs, oui. cette oui. fois-ci que tu ouais. conduises, euh, dans quelques mois que je viens de voir comment tu conduis. Pas de souci avec plaisir. <rire> bon, ils vont me dire dans les commentaires s'ils veulent que je vienne voir comment tu conduis et pareil pas on fera une vidéo. Pas de soucis, ça marche. on fera une balade. <rire> Allez, ça marche, merci.